A la fin de l'épisode d'aujourd'hui, vous serez capable de tracer des cours d'eau et de mettre leur nom en utilisant la fonction suivre le chemin. Tout d'abord, je vais masquer tous les calques qui ne me servent à rien pour ne garder que mon image source. Par facilité, je vais dessiner aujourd'hui la dour qui n'est pas très long. Je zoome sur la zone à travailler avec l'outil loop ou CTRL plus molette. Et je vais commencer par créer un calque que je vais appeler fleuve. Ensuite, je vais tracer mon fleuve avec l'outil Bézier. Une fois mon tracé terminé, je sélectionne le cours d'eau que je viens de créer et je le duplique en faisant CTRL plus D. Je décale légèrement cet objet dupliqué, il nous servira tout à l'heure pour écrire le nom du fleuve. Je sélectionne mon tracé de fleuve et je vais lui attribuer sa couleur en faisant clic droit et en choisissant définir le contour. Je fais apparaître ensuite le calque mère pour vérifier que mes deux bleus sont raccords et au besoin je corrige pour avoir quelque chose de joli. Personnellement, je ne le fais que très rarement, mais vous avez la possibilité d'élargir l'embouchure du fleuve. Pour cela, nous allons utiliser l'outil « Éditer les nœuds et poignées". On choisit ensuite « Convertir les contours des objets sélectionnés en chemin ». Et lorsque l'on zoome, on se rend compte qu'InScape a transformé notre trait en bande. Il ne reste plus qu'à élargir celle-ci pour dessiner l'embouchure. De même, on peut affiner la source du cours d'eau. On sélectionne alors les deux points de la fin et on utilise la fonction « Joindre les nœuds sélectionnés ». Il ne reste plus qu'à ajuster. Voilà, mon cours d'eau est prêt et je n'ai plus qu'à ajouter le nom. Je prends l'outil Créer et éditer des objets texte. Je tape le nom du cours d'eau et je l'ajuste. Pour le réduire, je maintiens la touche CTRL enfoncée et je fais glisser ma souris. Je reprends l'outil texte et je mets mon nom en italique comme il est d'usage sur les cartes. Ensuite, je sélectionne mon nom ainsi que le deuxième tracé que j'avais dupliqué tout à l'heure en maintenant la touche majuscule enfoncée. Je vais dans le menu texte et je choisis mettre suivant le chemin. InScape va alors plaquer mon nom sur le tracé. Le Problème ici, c'est que le nom est illisible et n'est pas forcément placé où je le souhaite. Je vais donc annuler en faisant CTRL Z, sélectionner mon tracé avec l'outil éditer les nœuds et effacer les nœuds qui ne me conviennent pas. Je sélectionne mon nom le tracé, je recommence, menu texte, mettre suivant le chemin. C'est beaucoup mieux, mais le R d'Adour ne me convient toujours pas. Je vais donc sélectionner le mot Adour avec l'outil texte et diminuer la taille de la police. Je fais ensuite disparaître le tracé en le sélectionnant, puis en faisant « Menu, Fond et contour et je choisis un contour transparent. Je n'ai plus qu'à ajuster le nom, lui donner la bonne couleur en faisant un clic gauche sur la couleur choisie. Voilà, le cours d'eau est tracé et son nom est mis comme il faut.